Bonjour mes amours J'espère que vous allez bien, bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat du mois Ça fait 6 mois que je vis à Paris et ça fait donc 6 mois que je n'ai pas fait de chit-chat du mois J'avais complètement oublié ce format de vidéo que vous aimiez pourtant C'est passé pas mal de choses, vous avez suivi un petit peu dans les vlogs pour ceux qui me suivent depuis Mais je trouve que c'est quand même important pour ceux qui ne regardent pas toujours mes vlogs Parce que bah, c'est pas tout le monde qui aime les vlogs, de m'asseoir et de pouvoir me poser Et de vous raconter un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement Comme vous l'aurez vu aussi de la vidéo, je suis heureuse les gars Je suis très très très très très très très très heureuse en ce moment J'essaye de me forcer dans un état d'esprit pas toujours positif parce que voilà il y a du négatif toujours dans la vie mais d'essayer de, de toujours voir le bon côté des choses et franchement ça me réussit, ça me réussit parce qu'à l'heure actuelle je peux le dire, je suis heureuse I'm happy, estoy cantado comme d'habitude cette vidéo sera divisée en plusieurs sections donc, donc on commence tout de suite, j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à commenter pendant que vous regardez, franchement j'adore voir un petit peu votre réflexion même moment où je parle, donc voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires, on est là pour discuter et c'est parti On va commencer par les études, comme vous avez suivi à avant, pour revenir à Paris, du coup, j'avais repris mes études, donc je suis allée à code pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de commerce en ligne. Honnêtement, tout se passe bien, mais à part toute la séquence avec mon ancien chef, bah, c'est vrai qu'au début, j'étais à fond, et à un moment donné, quand avec mon chef, ça n'allait plus trop, j'ai commencé à tout remettre en question. J'ai commencé à me demander si je voulais vraiment continuer, est-ce que ça en valait la peine, est-ce que ça allait réellement me servir, etc. J'ai fait une semaine en intérim, et à ah base, je me suis rendu compte que je ne pouvais tout simplement pas vivre avec le bac, c'était impossible malheureusement c'est triste à dire, mais je me suis retrouvée avec des personnes sans ambition ou des personnes qui regrettaient de ne pas être allées plus loin je me suis retrouvée avec des personnes bah, de mon âge à peu près mais qui s'étaient arrêtées au bac et qui finalement avaient une vie euh, bon peut-être qui leur convient totalement mais qui moi ne me fait absolument pas rêver et d'autres personnes, des mamans de 40 ans qui m'expliquaient que bah ça fait maintenant 15 ans qu'elles font un job qu'elles n'apprécient pas finalement et qu'elles aimeraient peut-être se réinventer et faire autre chose et quand j'ai vu ça je me suis dit non, ma bah belle tu dois te battre tu dois minimum avoir ton bac plus 2 donc là je continue mes études commence la nouvelle alternance du coup, la semaine prochaine comme vous l'avez dit. Là, toute la semaine de toute façon, c'est une semaine en quelque sorte préparation de ma nouvelle alternance. Je me posais pas mal de questions, j'ai également voulu changer d'école. Non pas parce que ça se passe mal dans mon école, mais le côté physique et le côté aller en cours me manquait un petit moment. Au début, j'étais très contente d'être en distanciel parce que ça me laissait le temps finalement de faire la grâce mat, de gérer ma journée comme je voulais. Mais c'est vrai que quand je vois souvent les, les vidéos, euh, vlog, université des trucs comme ça, je me dis, oh c'est quand même bien. La fac. Donc à un moment j'ai hésité vraiment à pas me réorienter mais genre juste quand je finis ma première année et je repars dans une école physique j'ai vraiment mis cette pression entre guillemets cette détermination de me dire que tu vas y arriver deux ans c'est pas si long parce que j'ai énormément du mal comme je vous l'ai dit plusieurs fois à me projeter dans le temps genre pour moi deux ans ça me paraît super loin mais en réalité, quand je regarde mon mauvais je me rends compte à quel point le temps passe super vite. Donc voilà, je, peux, je me dis que je peux supporter et puis bah, c'est pour la bonne cause. Voilà, même quand je serai entrepreneur un jour et que je vais devoir présenter mon business à des investisseurs, ils vont me demander quel diplôme j'ai fait je ne vais pas me ramener avec juste le bac. Donc il me faut un minimum de, de bagage intellectuel et ce petit bout de papier qu'on appelle diplôme pour pouvoir aller quelque part. Après, au niveau amour, en amour, bah écoutez, rien de nouveau. Contrairement à ce qu'on peut penser avec ma bague, bah je ne suis pas fiancée loin de là. Je suis toujours célibataire. J'ai profité de ces six derniers mois vraiment pouvoir explorer, pouvoir me découvrir c'est vrai que j'ai été le genre de personne à se mettre en couple très jeune, très tôt, voilà mes premières relations j'avais 16 ans et c'était des relations de 2 ans, 3 ans, des choses comme ça, j'ai eu que des relations longues, euh, entre temps j'ai eu ma phase mais bon bref, mais là en ce moment je suis vraiment plus dans une période d'exploration pour savoir ce que j'aime réellement euh, quel est mon type d'homme quelles sont mes limites mais euh. vraiment je suis pas dans, dans une pression à me dire il faut absolument que je sois en couple, loin de là je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer ma présence j'ai appris à vivre seule, donc du coup avoir un homme à mes côtés, c'est pas forcément nécessaire. Du coup, j'explore. J'explore. Je vais en date, je profite, je mange, je bois, je m'amuse vraiment. Sans pression, sans prise de tête. Et si ça vient, ça vient si ça vient, pas tant pis. Et je trouve que je suis carrément plus épanouie. Dans ce genre de mindset, je me mets beaucoup moins la pression. Je profite beaucoup plus de la personne. Je suis moins dans le calcul, moins dans le si d'ici, c'est parce que ça, machin, machin. Non, je suis vraiment plutôt dans l'observation. Voilà, en tout cas, pour l'amour, c'est à peu près ça. Mais je suis très heureuse. Au niveau bah, de la religion, franchement, c'est si Dernier mois, je me suis trouvée une certaine passion pour la spiritualité, mais avec un grand S. Je n'ai toujours pas de religion et je pense que je me suis fait une raison que j'en aurais sans doute jamais. Je pense que je ne serais jamais affiliée à une communauté, genre communauté chrétienne, musémane, peu importe. Mais je me suis beaucoup intéressée à toutes les religions, que ce soit bah, le christianisme, l'islam, le judaïsme également. Toutes ces religions sont très belles, le message de base est magnifique. Ce sont tous des messages d'amour. Malheureusement, les, les croyants et les pratiquants ne donnent pas envie <rire> d'entrer... Je suis, je suis désolée et les personnes qui se disent soi-disant croyantes et avec une religion sont souvent très méchantes. C'est quelque chose qui me fait vraiment mal, notamment sur TikTok. Je trouve qu'à chaque fois que je vois des commentaires négatifs ou des commentaires de moquerie, c'est généralement des personnes avec un signe religieux en bio. Donc euh, moi je suis quelqu'un, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je, je prône l'amour, vraiment l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour de l'être humain. Donc du coup j'ai essayé de faire un petit mix. Pour trouver les valeurs pour moi qui sont vraiment essentielles parmi toutes les religions et ce qui revenait le plus en fait tout simplement c'était l'amour, le pardon, la paix, la bienveillance. donc encore une fois, c'est des choses que j'essaye de promouvoir au, au quotidien, que ce soit dans mon contenu, J'essaie de ne pas être une hater, même si parfois on peut être aigri, moi je suis une nana très très aigri de base, mais j'essaie vraiment de ne pas, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, de ne pas laisser un mauvais commentaire ou quoi que ce soit, enfin, j'essaie vraiment d'être très très bienveillante, et toujours d'être gentille à l'écoute, d'aider quand je le peux, voilà, même si, euh, même si on ne peut pas aider tout le monde. J'ai aussi découvert ma phrase préférée du moment, c'est ⁇ Aide-toi et le ciel t'aidera ⁇ Franchement, cette phrase, je la connais depuis petite, mais... Je trouve qu'elle a eu un, une ampleur, elle a eu un impact plus important dans ma vie ces derniers temps. J'allais mal, j'allais très mal en début d'année et je me suis aidée, j'ai tout fait pour moi, j'ai tout fait, je me suis battue en fait pour que ça aille mieux. Je pense que le ciel a dû voir mes efforts et subitement, bah, tout s'est aligné pour moi. Tout allait mieux financièrement, amicalement, dans, dans mes relations. Et cette phrase a... Une importance toute particulière, même si on peut l'assimiler également à la loi de l'attraction. Mais bon, bref, bah, là, je suis en train de m'éparpiller Mais tout ça pour dire que je pense que je n'aurai finalement jamais de religion. Et je pense que c'est très bien comme ça. Euh, je pense que bah, le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, sur ces derniers mois. bah Déjà, j'ai eu mes 15 000 abonnés. On peut m'applaudir. Je suis extrêmement contente de les avoir eues. Ça avance petit à petit. Je commence à voir un petit peu où je veux aller. Et j'ai trouvé ma plus-value en tant que créatrice de contenu, je pense. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Mais je pense que ma plus-value en tant que créatrice de contenu, actuellement, c'est le fait que j'essaie toujours de vous faire apprendre quelque chose au travers de mes vidéos. Même si c'est un vlog, même si c'est quoi. J'essaie toujours de, de donner cette, euh, une petite leçon. Pas forcément une grande leçon de morale et tout. Un truc hyper travaillé. Mais je pense que vous partez toujours avec soit un message de motivation, soit un message d'amour soit, soit quelque chose qui vous dit bah, d'aider votre prochain donc j'ai du mal en tant que viewer, en tant que abonné de certaines personnes à regarder leur contenu parce que quand je quitte leur contenu je ne me sens pas stimulée mais dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose et j'ai même parfois l'impression d'avoir perdu mon temps d'avoir perdu des minutes de ma vie parce que je ressors en fait sans, euh, sans leçon et moi je suis quelqu'un que j'adore apprendre j'ai besoin de ressortir avec quelque chose et je pense que c'est réellement ça, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord mais voilà j'essaie vraiment de toujours vous faire apprendre quelque chose un truc par rapport à la vie, un truc scientifique, peu importe, hormis ma, mon audience qui ne cesse de grandir et ma communauté que j'aime de tout mon cœur honnêtement je vous aime vraiment énormément, vous êtes à mon image et je le dis très souvent mais à chaque fois que je rencontre l'un et l'une d'entre vous, je réalise à quel point on se ressemble, c'est fou, c'est fou et en même temps c'est super parce que ça me permet d'être encore plus à l'aise quand je crée du contenu, encore plus à l'aise pour m'exprimer parce que je sais que vous allez me comprendre, parce que nous sommes les mêmes en fait, et puis la diversité, la diversité dans, parmi mes abonnés, j'ai des blancs, j'ai des noirs, j'ai des magrabines, euh, j'ai des jeunes, j'ai des jeunes de, qui sont encore mineurs, genre de 17 ans, 18 ans, j'ai des mamans d'une de, trentaine, quarantaine d'années, j'ai des mamies d'une soixantaine d'années qui me suivent. Et ça, franchement, ça c'est beau et ça me fait me dire que, ouais, je pense que je fais du travail qui, qui peut intéresser tout le monde et c'est un travail qui est suffisamment mature tout en restant quand même accessible à, à, une, à une grosse communauté. Franchement, ça me, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop, je peux pleurer après bien évidemment il y a du négatif toujours, il y a des, toujours des haters, des personnes qui donnent de la haine sans comprendre, sans essayer de chercher. On va parler vite fait brièvement de la sauce sur Twitter qui est arrivé. Bon, à chaque fois qu'on qu essaie de mettre, de mélanger mon nom dans des trucs bêtes bêtes, je ne réponds pas et je n'en parle pas parce que je me dis ça sert à rien. Et euh, bah pour ceux qui n'ont pas suivi parce que je n'ai pas préféré en parler au moment où ça se passait, une personne très malveillante a décidé de prendre des petites coupures de ma vidéo, je ne suis pas à hauteur pour avoir un homme blanc. Vidéo dans laquelle je parle justement du fait que j'ai subi une pression par rapport à mes parents pour finir avec des hommes blancs où je, justement je dénonce ces agissements et j'essaye de dire en fait les parents africains arrêtez de pousser vos filles en fait limite à de la prostitution en, en voulant absolument qu'elles finissent avec des hommes blancs et qu'il ne devrait pas y avoir finalement de, de préférence ethnique, de couleur de peau dans l'amour. Et bon, la personne a décidé de couper euh, certains de mes propos qui bien sûr hors contexte, on se dit c'est qui cette grosse folle Donc ça s'est enflammé sur Twitter, il y a eu des milliers de tweets que des messages de haine et que j'ai été prévenue, je suis partie regarder ce qui se passait et j'ai supprimé l'application, ma paix avant tout. Je voulais rien savoir, je voulais pas voir parce que je pense que ça se ressent, je suis extrêmement sensible et moi dans ce genre de situation c'est soit je pleure, soit j'insulte tout le monde. Et pour moi c'était hors de question que j'insulte qui que ce soit parce que ce n'est pas la ligne directrice que je veux avoir, ce n'est pas le message que je veux promouvoir, le fait d'insulter, le fait d'être en colère, c'est pas du tout ce que je veux mettre en avant de ma personne. Donc j'ai préféré quitter pour ne pas voir, pour ne absolument pas être au courant et de ne pas en parler. Forcément, bah, mes abonnés qui me suivent ont voulu bien faire et m'ont envoyé des dizaines et des dizaines de fois « Oh, regarde ce qui se passe sur Twitter !» On m'envoyait des captures, donc vraiment, je faisais de mon mieux pour supprimer directement les messages pour ne pas avoir à lire ce qui se disait de moi parce que franchement, je trouve que les gens sont allés hyper loin alors que la vidéo, elle était accessible. Tout le monde aurait pu cliquer pour regarder vraiment où je voulais en venir et le peu de personnes qui ont décidé de cliquer pour regarder se sont bien rendu compte que cette sauce n'était absolument pas méritée parce que ma vidéo n'avait rien de péjoratif et n'avait rien de, de dégradant pour la communauté noire. Mais bon bref, l'intelligence est gratuite Et n'est pas réservée aux millionnaires Absolument tout le monde peut avoir accès à la connaissance Tout ce que j'ai compris de cet épisode on va dire C'est que les gens sont des suiveurs Les gens euh, sont prêts à tout pour descendre une femme Je ne jouerai pas la carte de la black card parce qu'avant d'être noire je suis avant tout une femme Les gens sont prêts à tout pour descendre une femme Ou une personne en général Sans se renseigner, peu importe La réaction des hommes en général ne m'a pas surprise parce que je savais que les hommes n'allaient de toute façon pas prendre le temps de regarder ma vidéo et je savais qu'ils n'allaient même pas chercher à comprendre, ils se sont arrêtés à un titre, un titre qui était d'ailleurs entre guillemets on sait tous, on a tous appris en primaire que dès qu'on met quelque chose entre guillemets c'est que c'est une citation, ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose que nous on a dit, ils se sont arrivés au titre ils ont insulté, donc les hommes ça m'a pas surprise, mais c'est plutôt certaines filles, certains, le comportement de certaines filles qui étaient là et c'est parti dans vraiment un délire de, de savoir de quelle origine je suis, de, me, de limite me renier, de renier mon origine en mode non c'est pas une Camerounaise. Bon okay, Okay, c'est une camponaise mais elle n'est pas de mon ethnie donc c'est pas mon peuple enfin Tellement ridicule et ça m'a fait rire. franchement ça m'a fait rire. ce moment, c'était dur. Et heureusement qu'encore une fois, j'ai été extrêmement bien entourée. J'ai des amis honnêtement en or. Merci à vous. Mais ça m'a fait rire parce que je reconnaissais directement les personnes qui avaient pris le temps de regarder la vidéo et ceux qui suivaient juste le move de Twitter en fait. Je n'ai pas pris plus mal que ça. Ça s'est arrêté. De toute façon, les sauces, si on réagit, c'est là qu'on en veut la chose. Donc j'ai préféré ne pas réagir. Ça a duré 24 heures. Et ça s'est terminé comme ça. Ma chaîne va très bien. J'ai pas eu énormément de commentaires de haine, à part quelques petits bêtes qui sont venus m'insulter en commentaire et en DM mais bon ça c'est pas grave l'amour et la paix n'est pas donné à tout le monde il y aura toujours des sauces de toute façon Lena situation elle a des sauces tous les 4 matins dès qu'elle ouvre la bouche elle se met dans la sauce et pourtant elle ne fait rien de mal donc je vais devoir m'y faire si je veux atteindre l'objectif que je me suis fixé enfin concernant Paris et le fait que je vis à Paris désormais je pense que vivre être venu habiter à Habitat Paris je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie au début c'était compliqué parce que financièrement c'était ric-rac et je me suis très mal organisée de toute façon pour emménager c'est un truc express comme ça et ces six derniers mois franchement ont été super bénéfiques je pense que je me suis jamais sentie aussi heureuse que depuis je suis à Paris, même si on dit que Paris, ça rend anxieux et tout, mais moi, j'adore cette ville, j'adore la vibe, j'adore... Enfin, quand je suis à Paris, même dans le métro, je suis heureuse, je regarde des gens, je suis contente, je suis en mode, waouh Vous avez une vie Genre, on est en vie, on est là <rire> Parfois, j'ai envie de déménager encore de mon appartement, parce que plus le temps passe, plus je commence à me sentir un peu à l'étroit. Mais j'essaie de calmer mes ardeurs, parce que je me suis juré que si je déménage, c'est soit je suis en couple, soit je quitte la France, donc... Voilà, je prends sur moi, j'essaie de me calmer. C'est pour ça que j'essaie de faire des décos, de tourner tous les quatre matins mes meubles de place parce que vraiment j'ai besoin de changement en permanence. J'ai rencontré des personnes incroyables. Mon frère et ma soeur sont à part ils sont tout à côté. C'est beaucoup plus simple que quand je vivais à Amiens toute seule. En province, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire seule, mais vraiment à Paris, même si je vis seule et que je peux passer des journées voire des semaines entières seule, je ne ressens pas forcément cette solitude parce qu'il y a tellement de choses et tellement d'activités tellement d'occupations que je peux faire seule que franchement je, je vis juste ma best life et puis voilà je pense que c'est le bilan qu'il fallait que je fasse avec vous, heureusement pour moi tout va bien, j'espère que de votre côté ça va et si ça ne va pas ça va aller, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et on se voit à demain pour une nouvelle vidéo, bisous mes amours Mouah.